Aujourd'hui, on va vous parler de Matrix Résurrection. Et en fait, bah moi, moi, j'ai pas du tout aimé. Et ben bah moi, j'avais bien aimé Matrix Résurrection de Lana Wachowski. Et si on avait une discussion apaisée et calme à ce sujet Je pense qu'il y a moyen qu'on ait une discussion apaisée et très calme. pourquoi as aimé Moi, j'ai aimé Matrix, Résurrection. Alors déjà, parce que j'avais pas une très grande attente non plus de fou. J'ai beaucoup aimé la trilogie initiale. Euh, je suis toujours un peu sceptique sur les suites, les préquels, les machins, tout ça. Donc, je m'attendais pas non plus à un truc fou fou. J'avais pas une attente de fan incroyable. Donc, j'ai été quand même agréablement surprise. Et j'ai aimé parce que, en fait, pour moi, Matrix 4, bah, c'est une comédie romantique. Et j'aime bien les comédies romantiques. Moi, j'ai pas aimé Matrix 4, parce que j'ai l'impression que toute l'histoire de Matrix 4, c'est qu'il y a quelque part dans une cave de la Warner, la licence Matrix, tu vois, qu'elle a un pistolet sur la tempe, et qu'il y a deux ans et demi à peu près, on a envoyé une photo à Lana Wachowski en lui disant « c'est maintenant ou jamais », tu vois. Et je pense que toute l'essence de ce film est le moment où elle s'est dit « tant qu'à faire une énorme bouse, autant que je la fasse moi-même, plutôt que je laisse quelqu'un d'autre détruire mon œuvre ». Pour moi, c'est vraiment, tu sais... Le, le dernier baroud d'honneur d'un film qui se laisse mourir en se regardant avec un regard qui se veut un peu satirique mais du coup qui prend part. Mais surtout, écris-toi comment Matrix, c'est une comédie romantique. Alors, déjà, euh, moi je trouve que enfin euh, je serais la Navasovsky et on me dit je t'offre Ken Reeves et je t'offre Carrie Moss pour faire un 4. En fait, même s'il n'y a pas de scénario, je le fais quoi. Parce que c'est un peu trop magique. Et en effet, pourquoi, pourquoi ce ne serait pas qui le ferait Autant que ce soit elle qui le fasse. Et vu qu'il n'y a pas de scénario, ça marche donc Et en fait, si, il y a un scénario qui explique que en fait la matrice, la nouvelle matrice, celle qui est dans le 4, elle ne survit et elle n'existe que grâce à l'énergie que dégagent Trinity et Neo, qui sont dans leur cocon l'un à côté de l'autre, et que leur énergie, en fait, c'est ça qui fait que la matrice fonctionne. Et en fait, tout le but du film, ça va être qu'ils sortent de la matrice et qu'ils se... Retrouve. Et... et ce qui arrive, spoiler alert, ils se retrouve. <rire> <rire> moi, ce que j'aime pas avec ça, c'est que je trouve que vraiment, pour moi, l'imaginaire que j'avais autour de Matrix, ce qui fait que moi, j'ai vraiment surtout beaucoup aimé le 1 et trouvé les 2 et 3 un peu plus passables, c'est qu'il y avait ce côté un peu incroyable de c'est un film, au moment où Internet, c'était un peu de la magie, euh, qui décidait de faire d'Internet une espèce de récit mythologique en mode « Internet, c'est un autre monde, mais c'est pas un autre monde de euh, « tes parents te racontent qu'il faut pas aller dedans, car c'est dangereux, non, c'est un vrai autre monde, avec ses codes, ses lois, ses êtres, ses monstres, et ainsi de suite. » Et pour moi, ce qui faisait toute la charge de Matrix, en fait, c'était que cet ailleurs, qui avait ses codes, qu'on comprenait, qu'on tâtait du doigt, était empli, de, ouais, en effet, d'une mystique, avec tout ce truc de l'élu, mais qui reprenait tous les codes du récit mythologique, classique, la quête du héros, le mentor et ainsi de suite, mais en l'adaptant, en créant donc c'est ça, cette nouvelle mythologie contemporaine. C'est vrai que moi, Histoire d'amour entre les deux, je la trouvais mignonne, mais surtout un outil narratif qui faisait avancer l'histoire. Moi, ah ouais, je pense que c'est clairement tu, ça dans la trilogie. Tu es l'élu, donc tu ne peux pas mourir, machin, blabla. C'est quand même pratique, hein, on va pas se mentir. Bah oui. euh, mais du coup, oui, c'était clairement pas central. Et moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'était toutes ces inventions autour de cette mythologie. Ce qui j'ai vraiment eu du mal avec le 4, c'est que j'ai l'impression qu'en effet, peut-être pour servir cette romance, mais il digérait l'intégralité de ce qui qu'étaient les bonnes trouvailles des trois premiers, parce qu'il y en a eu aussi quelques-unes dans le 2 et et il en faisait un espèce de gloubi-boulga vraiment un peu ignoble qui était complètement pour se, se, être satirique en fait pour produire un produit satirique sur lui-même et particulièrement les scènes qui m'ont choqué là-dessus ça va être celle où on revoit du coup ce pauvre acteur français Ah ouais non, non mais alors ça on est d'accord Là on, mais le problème, on, cut, on que, cut Lambert Wilson Lambert Wilson moi, tu n'as pas à apparaître dans ce film C'est tellement <rire> emblématique du film on se dit, non mais en vrai c'est quand même un Matrix, il va falloir faire du référentiel. Mais on va le faire, mais en satirique, on va se moquer de nous-mêmes. Du coup, ça va passer. Et en fait, j'y arrive pas. C'est bête à dire, mais moi j'ai vraiment l'impression que quand un film essaye de faire sans enjeux narratif pour simplement être une satire de lui-même, il y a besoin d'avoir un discours derrière qui est hyper fort sur... Je sais pas, euh, la société sur quelque chose en tout cas qui soit pas lui-même. Sinon, j'ai l'impression que le film euh, s'auto-démort et moi, le sort d'un m'a pas suffi quoi. Et bien, alors, moi, euh, je trouve que ce qui se passe, c'est que j'attends impatiemment que Lana Wachowski elle crée un, un nouvel univers et un nouveau film, mais qu'elle part de Matrix et que en fait, Matrix, la trilogie départ, il n'y a plus rien à en dire. Enfin, je veux dire, elle a inventé euh, des codes narratifs, elle a inventé. Une manière de faire pour avoir revu le 1, ça n'a pas vieilli d'un pouce. Quoi. Les scènes d'action sont absolument euh, folles furieuses. Le film, il a 20 ans, donc on n'était pas du tout avec les effets spéciaux qu'on a aujourd'hui. Euh, la musique, elle est incroyable. Euh, L'histoire est folle. Mais aujourd'hui, on est 20 ans plus tard. Et du coup, on ne peut pas réinventer le show d'aujourd'hui euh, en partant de Matrix. On ne peut pas mmh. réinventer ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait et eh bien on fait un truc pour les fans, on fait plein de petites références avec le chat qui s'appelle Déjà vu, euh, on fait intervenir des anciens acteurs, moi c'est quand même un plaisir fou de voir euh, Kenny vous et Karien Moss qui sont les, les acteurs d'origine, il me manque... Euh, Laurence Fishburne, j'aurais vraiment bien aimé qu'il soit là, dans le casting, mais bon, dommage. Euh, donc il y a plein de petites références comme ça, euh, donc le mérovingien, lui, euh, non, ça c'était vraiment, vraiment pas nécessaire, on est d'accord. Après je pense que ça parle euh, un peu du monde d'aujourd'hui technologique sur euh, la fake news, le, le, le pouvoir des algorithmes, le machin, mais de manière très légère et je pense que moi je n'attendais pas un discours politique euh, et j'ai pas pris une claque comme j'ai pris sur le premier ouais. mais du coup moi l'histoire d'amour elle m'a suffi et après moi ce que j'ai aimé aussi et j'y ai vu un truc euh, un peu onirique et assez puissant du... même si le personnage de Trinity il est quand même un peu en deçà dans tout le film parce qu'elle est encore pendant très longtemps dans le film elle est dans la matrice et à, à partir du moment où elle, elle sort en fait c'est elle qui vole lui il peut plus voler elle qui vole et pour moi ça, on échange un peu les rôles donc en fait c'est elle qui a les pouvoirs un peu d'élu de, de, mmh. et lui plus bon. je crois qu'on sera pas d'accord non on sera pas d'accord mais tu es quand même d'accord que c'est une histoire d'amour et que pour les gens qui aiment les histoires ah. d'amour ils peuvent aller voir et es d'accord que c'est peut-être une belle histoire d'amour mais un mauvais film non je dirais pas que c'est un mauvais film j'ai trop de pour respect avoir, pour euh... Euh, Lana Wachowski et eh bah ben, c'était nos, nos <rire> avis euh, tout à fait similaires sur ce magnifique film, cette comédie romantique comme elle a été si bien marketée de Patrick Redirection.